The fiancé. We have the friend Wisley Setil. We have to go to the We have to go to the house. We have to go to the house. Wisley Setil. mon mais prend. Où Et nous tout ce qu'on a fait, ça, pas Dieu monde nous. a fait, que est que mon Dieu c'est nous, c'est que c'est que c'est que c'est que c'est c'est que c'est que que Ça yu. Yu pour faire vous nous sommes si d'accord pour faire tout ensemble. Nous sommes un Nous sommes un bouillon. Nous là. Une deuxième présentation pour le mariage. Nous ne pouvons pas craser ça sans nous, sans moi. D'accord Ça va pas craser. Ici, fiancé égale 50% mariage. Nous va pas virer d'eau comme ça. Il un... un... un... un... un... ein... un... n'y a pas de manger, pas de souci, pas du tout. Non! Tout le monde est Oh Dieu! Je suis a des suis là. Je suis pays. Je suis là. Je suis là. Je suis là. pas suis là. Je qui est un réseau pour tout le monde pour de pour qui parle de qui pasteur pas, qui ne passe madame. Il ne passe pas dans le pays, dans le monde, qui ne passe madame. Bon, ça, moi, c'est un monde qui, tout le monde qui, qui tout le monde est... C'est un monde invisible. Ça, c'est une parole en bas, en bas, qui a dégager mauvaise odeur. Une parole en bas, en bas, dans le fond, dans le qui a dégager dans les lieux secrets, Je Respecte ma de parole. On dit, j'en bas, mais les mains les dis qui bon, Qui no? est euh, bon, béni. Eh, fait respect, ouais, monsieur, Il convertit l'église, mauvais dossier de Il cause à la à gauche à droite. Jusqu'à ce que je passe, est-ce qu'on a prêté mon monde? Oui, oui, oui. un c'est à tous, à Caroline, c'est à tout le monde de bientôt faire espérer sphérique, etc. Donc, on m'accorde nos droits pour nous faire un petit palé romantique, jusqu'à ce qu'on prétend les pour dormir beaucoup de temps. Oui, que bon Dieu vienne, oui. Mon frère qui dit, ça un très donné. Well, well, well, Kissa, not bingy. est discipline. monde besoin bon pour monsieur, tout le monde qui bienvenue. Dieu, da, mon moi. mon moi dans mon petit moi, ma. dans tout le monde qui peut entrer dans bateau l'évangile ça, un petit oh, oui. ou tout, si, moi, ou non, ou un tout petit moi, au sécurisé ici, ou sécurisé. là, je vais rentrer, je vais je rentrer dans je vais je vais je vais pour monsieur, ça là. Oh, il s'entend le diable à mauvais. Il va prêter. Il va prêter. La chaud. La chaud. La Et qu'on s'allie pour nous. Au nord. Au nord.